Ouais, je pense que le bien-être animal, euh, en, voilà, avec les arbres, ça paraît assez évident. Et puis, on le voit tous, on n'a pas besoin d'être éleveur pour voir des animaux euh, sous les arbres en période de forte chaleur. Donc, euh, voilà, après, il euh, faut, faut aller discuter avec un éleveur. Il raconte très facilement les animaux qui, en période de très forte chaleur, euh, voilà, en souffrent. Et derrière, euh, si on les traite le soir, et ben, on s'en rend bien compte. Quoi. Donc... Euh, on s'en rend bien compte en termes de quantité de lait euh, produite. Quoi. Donc pour moi ça, ça paraît assez évident. Ouais.